Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. On parle du flux instinctif libre. Alors, qu'est-ce que c'est le flux instinctif libre Déjà, flux, on parle de… du flux menstruel. On parle donc des règles dans cette vidéo. Si vous êtes une femme, vous êtes concerné. Si vous êtes un homme, vous êtes concerné. Vous interagissez avec des femmes parfois, non Bon, continuez à écouter. Euh, donc flux, instinctif. Instinctif ce mot il est un peu trompeur parce que d'une certaine manière cette pratique elle est instinctive, mais de plein de manières on a quand même besoin de l'apprendre. Et libre, j'aime beaucoup ce mot, parce que en effet moi cette pratique elle m'a complètement complètement libérée. Déjà, je vous parle un petit peu de moi. De mon histoire <rire> menstruelle euh, dans les grandes lignes, mais globalement. Quand j'ai commencé à avoir mes règles, j'ai jamais aimé les, les serviettes. Là, J'ai l'impression de porter une couche. Je ne sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si vous aimez les serviettes, si vous arrivez. Moi, je n'ai jamais réussi. Du coup, j'utilisais des tampons, mais je n'ai jamais trouvé ça agréable non plus. J'avais toujours l'impression d'être prisonnière de mes règles. Il fallait les changer souvent. À chaque fois que j'allais aux toilettes, il fallait le changer. Et puis parfois, c'était... Enfin, bref, c'était toujours un problème pour moi. Et puis en plus, après, je suis passée à la coupe menstruelle. Euh, c'était un peu mieux. Mais toujours, enfin, il y avait toujours une gestion à avoir en fait qui me saoulait. Puis en plus, j'ai appris que avoir quelque chose à l'intérieur du vagin augmente les douleurs de règles, les crampes, parce qu'en fait, le vagin, il n'est pas censé rester ouvert avec quelque chose, que ce soit un tampon ou une cup. Du coup, il essaye d'expulser, ça fait des crampes, c'est encore pire. Donc, depuis environ 4 ans, j'utilise un truc magique. Mmh. Culotte de règles. En fait, c'est tout simple, mais c'est une technologie qui a été inventée il y a quelques années et qui commence de plus en plus à se populariser. C'est des culottes qui vont être en fait ultra absorbantes. Alors en coton, pas, mais avec plusieurs couches et du coup, et en plus, ils en font même des vraiment jolies. Et c'est juste génial. Ça fait 4 ans que j'utilise ça, je peux plus m'en passer. Là, par exemple, le week-end dernier, mes règles sont arrivées un petit peu plus tôt que d'habitude. J'avais pas mes culottes de règles et j'ai dû mettre des tampons et j'étais en mode Ah Ma liberté me manque Mais c'était pas grave parce que quand je suis rentrée, j'ai pu récupérer mes culottes et tout allait bien. Ouh. Mais donc, les culottes de règles, c'était génial parce qu'il n'y avait plus toute cette gestion et en plus, il n'y avait plus de cette douleur. Et je me sentais tellement, tellement plus libre. En fait, mes règles sont passées de ce truc qui était imposé à ce truc que je vivais mais c'était moins douloureux. Et je me suis aussi rendu compte, petit à petit, qu'en utilisant les culottes de règles, finalement, très souvent, le sang, il allait s'écouler dans les toilettes quand j'allais aux toilettes. Alors parfois, il allait dans la culotte, la culotte l'absorbait. Mais parfois, de plus en plus souvent d'ailleurs, il s'écoulait tout simplement quand j'allais aux toilettes. Et c'est qu'il y a à peu près un an que j'ai commencé à entendre les mots flux instinctif libre. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant, mais moi je ne saurais pas faire, ou un truc comme ça. Alors que pourtant, en fait, je le faisais déjà, d'une certaine manière. Et c'est en rencontrant la super Mélissa Carlier, dont j'ai le livre aujourd'hui, elle me l'a offert et j'en suis trop contente. C'était super intéressant pour moi d'avoir plus d'informations, en fait, mieux comprendre exactement les cycles de saignement, où il va y avoir une contraction et puis un peu après, les saignements vont arriver. Et tout ça m'a permis. De mettre un peu plus d'informations sur exactement quest ce qui se passait, et du coup de me rendre compte que je le pratiquais déjà, et de me sentir juste un peu plus maître de moi-même en le pratiquant. Le flux instinctif livre, c'est vraiment super complémentaire avec les culottes de règles, parce que c'est pas une règle à 100%. Et ce que j'aime bien dans l'approche de Mélissa, d'ailleurs je vous invite tous et toutes à acheter son livre, à la suivre sur Instagram, elle est vraiment géniale. Euh... C'est qu'au début, mon, mon idée aussi du flux instinctif, instinctif, du flux instinctif libre, je vais y arriver, c'est qu'il fallait contracter le périnée pour retenir le sang à l'intérieur. Alors que non, non, non, ce que Mélissa nous explique, c'est que ce n'est absolument pas ça. C'est plus une conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, où on retient rien, mais juste on va aux toilettes pour libérer au moment où notre corps nous donne les indices qu'il y a du sang qui est en train d'arriver. Et c'est juste génial. Donc voilà, les livres de Melissa, les culottes de règles, tapez juste culottes de règles, prenez les bio en coton bio ou certifié Ecotex, c'est quand même mieux pour éviter de se mettre des produits chimiques là où c'est délicat et ça va les absorber. Et amusez-vous, en fait les règles ça peut devenir super chouette, un outil de jeu et de découverte de soi-même. Et vous, vous avez testé le flux Instinctif Libre Dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous, on se retrouve très bientôt.